Bienvenue dans ma caravane. Aujourd'hui on va voir ce que sont les motivating operations. Pour faciliter l'écoutabilité de cette vidéo, nous appellerons les motivating operations les MO. Donc les MO, ce sont les processus internes d'une personne, ou ses désirs, qui vont changer ou améliorer la valeur d'un stimulus. Au début, je me disais « Ok, les MO, c'est la motivation, quoi. » Perdu. Le terme « motivation » n'est pas tout à fait adapté quand on veut qualifier les MO en ABA. Bon, bah alors du coup, les MO, c'est quoi Même si on peut y voir la notion de motivation, c'est un poil plus complexe. Les MO, ce sont plus précisément des conditions ou des événements qui vont affecter les comportements en agissant sur l'efficacité d'un renforçateur ou sur l'apparition d'un comportement lié à ce renforçateur. Il y a deux types de MO. Les EO, ce qu'on appelle les Establishing Operations, qui augmentent la valeur du renforçateur et qui augmentent la fréquence d'apparition du comportement qui conduit à ce renforçateur. Et on a les AO. Appelez-moi AO. C'est quoi ce nom débile Les abolishing operations. Elle, elle diminue la valeur du renforçateur. Pour donner un exemple simple, admettons que je passe toute la journée sans manger parce que j'ai passé la journée à monter cette vidéo. La EO va être la fin. Et mon renforçateur va être... Le dîner. Et les comportements qui m'ont permis dans le passé d'obtenir ce renforçateur, les comportements comme me faire à manger, aller au restaurant, appeler un Uber Eats, etc., auront une plus grande probabilité d'apparaître. Oui, parce que mon dîner ne tombe pas du ciel. Hein. Donc je vais m'engager dans un comportement qui me permettra d'obtenir mon dîner. Par contre, si j'avais grignoté toute la journée, bah ben là, mon à ce serait la satiété. Manger Mais je ne mangerai pas parce que forcément, si j'ai picoré des kits Kat Ball toute la journée, mon dîner n'est pas un renforçateur de ouf, vu que bah, j'ai plus faim. Donc a priori, je ne vais pas m'engager dans un comportement qui me permettrait d'obtenir mon dîner, vu que j'ai pas faim tu suis Ouh là, là On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, tes stomac et il n'y a plus qu'à continuer. La notion de satiété, elle est hyper importante en ABA. Je t'explique. Si tu travailles avec un enfant et que tu sais que son dessin animé préféré, c'est Peppa Pig. Oh, hé, eh, on en connaît tous. Hein. Eh bien, tu vas peut-être te servir d'un épisode de Peppa Pig comme renforçateur. Mais si tu le laisses devant deux heures d'épisodes de Peppa Pig en continu, au moment de travailler, quand tu voudras utiliser Peppa Pig comme renforçateur, il n'en aura rien à carrer de Peppa Pig ton renforçateur aura perdu de sa valeur. Parce qu'il sera déjà à satiété de Peppa Pig. Vous avez remarqué, j'adore dire Peppa Pig. <rire> J'ai peut-être aussi un autre exemple bien tout pourri. Pendant le premier confinement, être potentiellement privé de PQ a augmenté la valeur du PQ pour les gens. Et ils ont tous eu le comportement d'aller faire des réserves de PQ. Mais après avoir rempli leurs placards, placard, bah, ils étaient à satiété. Puis finalement du PQ, il bah, y en avait toujours en rayon. Donc l'engouement pour le PQ a diminué. Et donc, ils ont diminué le comportement de faire ces achats compulsifs de PQ. Bon, c'est peut-être un exemple de... Bien, maintenant je pose une question. Euh... Pourquoi faire de l'humour Mais l'essentiel, c'est que tu retiennes que la EO peut augmenter la valeur d'un renforçateur et provoquer un comportement, et que la AO peut diminuer la valeur d'un renforçateur et abolir un comportement. Éventuellement, un petit moyen mnémotechnique, tu retiens que abolishing, AO, c'est abolir un comportement, et establishing, EO, c'est établir un comportement. Si t'as besoin, tu me demandes. Je vais te faire un autre moyen mnémotechnique visuel pour bien retenir. Non. Pensez à couper cette scène au montage. On écrit le processus comme ça. On peut dire que la EO est avant le SD, le stimulus discriminatif, qui conduit à une réponse, le comportement, qui conduit lui-même à un renforçateur. Je schématise en mettant R+, pour renforçateur positif. En pratique, ça donne quoi Pour manipuler les E.O. Le sort de la terre va dépendre de vous. <rire> si par exemple, tu travailles avec un enfant qui refuse généralement de s'asseoir, tu peux sortir courir avec lui, lui faire faire du trampoline, le faire sauter, l'épuiser, quoi. Et allez-y, quoi Allez-y Quand vous reviendrez à l'intérieur ensuite, tu auras augmenté la probabilité qu'il veuille s'asseoir. Donc l'AEO, c'est la fatigue des jambes parce qu'il a couru partout. Le comportement sera de s'asseoir. Et le renforçateur, ce sera de pouvoir reposer ses jambes en étant assis. Tu auras manipulé l'AEO. Ça marche aussi si tu es sur un programme d'apprentissage de la propreté. Là, tu vas multiplier les occasions de lui proposer à boire. Pour qu'il ait envie de faire pipi. Bref, tu vas manipuler les EO pour augmenter la probabilité d'apparition d'un comportement et augmenter la valeur du renforçateur. En séance, tu peux aussi faire en sorte que le premier renforçateur soit gratuit. Comme ça, pour rien. Parce que ça donne envie. Et du coup, ça crée une EO. Dans le même principe, s'il a un jeu qu'il aime bien, de temps en temps, tu penses à le mettre de côté sans qu'il y ait accès. Comme ça, quand tu le ressors, il le connaît déjà et il l'adore et il est super content de le retrouver. On appelle ça « mettre en privation ». C'est un peu comme les chocolats de Noël. T'es bien content d'en avoir en fin d'année. Par contre si on t'en offrait toutes les semaines. et eh ben, pas sûr que ça fasse le même effet. Et manipuler les EO, c'est aussi hyper important quand tu travailles les mandes. Si tu veux de la spontanéité, oui oui, on veut de la spontanéité. Les EO doivent contrôler le monde. Là par exemple, s'il aime les bulles, tu fais quelques bulles, et tu refermes le pot très fort. Ce qui permettra de travailler plus facilement le mot « bulle » ou le mot « ouvre » selon la cible d'apprentissage. Si ça t'intéresse, je l'ai repris en exemple sur ma vidéo sur les opérants verbaux. Je te mets le lien là-haut. Pour maintenant limiter les A.O. Hors contexte, cette phrase ne veut vraiment rien dire. Alors pour ça, fais déjà attention que le renforçateur ne soit pas en accès libre. Sinon, il sera à satiété quand tu voudras lui présenter. Repense à l'exemple de Peppa Pig. Tu peux aussi faire de l'apprentissage sans erreur. Comme ça, tu t'assures qu'il soit en situation de réussite. Parce que si l'enseignement est devenu aversif, là, on a une A.O. C'est-à-dire que tu vas réduire la probabilité qu'il s'engage dans le comportement de travailler. Comme ça, en gros, tu diminues son envie de faire de l'échappement. Pense aussi à varier les activités et à varier les difficultés. Ça maintient la valeur renforçante des activités et ça réduit la valeur renforçante de l'échappement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce positif vers le haut et à laisser un commentaire. Si vous voulez soutenir la chaîne en laissant un pourboire, je vous mets aussi le lien Tipeee dans la description juste en dessous de la vidéo. J'essaye de vous retrouver tout vite, cette année est un petit peu plus chargée que les autres, donc je ne peux pas faire autant de vidéos que ce que je voudrais. Mais j'ai bien reçu tous vos messages et promis, je ne vous oublie pas. Et en attendant, bonne route